Salut les roulistes et bienvenue à RPG Day 2018 Question numéro 26 Votre ambition de jeu pour les 12 prochains mois euh, bah, Je vais bien évidemment finir la, la campagne de 1% Mes joueurs le savent, euh, on, a passé, on a passé la moitié de la campagne hein, Probablement un peu plus, ils sont en train de finir la, la phase 2 sur 3 euh, du, du plan de campagne que j'avais Donc euh, ça, ça va se, se terminer Et euh, et donc, on va, on va pouvoir enchaîner. Moi, je vais, je vais enchaîner sur une, une partie toujours hebdomadaire. Euh, c'est quelque chose que maintenant, il me semble assez indispensable de jouer tous les, tout, toutes les semaines de façon ininterrompue. Donc, j'enchaînerai. Je vais probablement enchaîner sur, sur euh, du Pandragon ou du Shadowrun, puisque c'est deux jeux qui me titillent, à moins que je plonge sur par-delà les montagnes et le ciel. C'est une campagne gigantesque. C'est euh, vraiment, euh, vraiment un truc gigantesque, mais j'ai vraiment beaucoup envie de le faire. Euh, la plupart de mes joueurs réguliers et proches sont, euh, sont complètement, euh, sont complètement euh, pour jouer du Cthulhu. Donc je pense que jouer une, une campagne comme celle-ci, bah, ça leur plaira peut-être. Sinon, bah, Shadowrun, Shadowrun, c'est super. C'est vraiment un jeu excellent, j'en ai parlé il y a quelques vidéos. Et, euh, et puis bah, Pandragon, parce que c'est Pandragon, parce que Pandragon ça déchire. Parce que, parce que je rêve depuis des années de faire du pendra. C'était la 26e question de la Recauture Day 2018, et je vous dis à demain. Ciao les Rolistes.